Mes très chers baladonautes. ce podcast est la seconde partie d'un sujet hors série consacré au pervers narcissique. Je vous invite donc à écouter la première partie avant celle-ci. Nous y avions abordé la genèse du personnage. Nous allons maintenant voir ensemble ce dont le pervers narcissique, en pleine possession de ses pouvoirs, est capable de réaliser et, surtout, comment s'en protéger. Nous l'avons vu, nous sommes avant tout des êtres sociaux. Mais si nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des individus par nature physique, nous avons donc des outils innés pour nous faciliter le travail. Mais cela ne nous dispense pas de le faire, juste de le rendre plus facile. D'un point de vue psychologique, le narcissisme est mal nommé. Narcisse était amoureux de sa propre image, le détachant alors des autres, de l'altérité. Le narcissique, lui, a besoin des autres et ne peut pas vivre sans. Il en est dépendant. Et parce qu'il en est dépendant, il est prévisible. Il ne peut pas faire autrement que d'aller au contact de l'autre pour se donner une légitimité. Et aller au contact de l'autre, quand on a peur de lui, s'avère très compliqué. Et comme c'est compliqué, il faut trouver des astuces. La méthode la plus simple pour s'intégrer à un groupe est de faire le singe, c'est-à-dire imiter. Le mot singer vient de là. Tous les animaux sociaux apprennent en observant les autres. Et le narcissique utilise la même méthode. Il a remarqué que nous nous rassemblons par affinité. Qui se ressemble s'assemble. Comme il a besoin des autres, pour construire son image et exister, il va donc imiter les autres pour s'intégrer à leur univers. Entre ses mains, le mimétisme est une méthode de manipulation. Pour s'attirer la sympathie, il faut s'intégrer dans un groupe, et pour s'intégrer dans un groupe, il faut ressembler aux éléments du groupe. Ainsi, si vous vous habillez comme votre supérieur ou votre patron, vous aurez plus de chances de progresser plus rapidement dans la hiérarchie de votre entreprise et vous aurez plus de chances d'être augmenté régulièrement. C'est une conséquence indirecte de notre sociabilité. Nous récompensons ceux qui font comme nous. Le pervers narcissique étant un maître dans la manipulation, il sait se fondre dans n'importe quel groupe par imitation afin de cocher toutes les cases. Et pour cocher les cases, il suffit juste de copier. Au premier abord, sans faire trop attention, le pervers narcissique est l'être le plus normal qui existe. Il fait tout comme nous et aime toutes les choses que nous aimons. Il a les mêmes valeurs, les mêmes idées. Ceci durera juste le temps de nous habituer à sa présence, nous observer pour trouver nos failles et comment les exploiter. Ne pensez pas que ce soit long. Il travaille les humains au corps depuis sa plus tendre enfance. Il sait identifier nos caractéristiques, nos valeurs, notre façon d'être, en quelques phrases. S'il sent que nous sommes trop complexes pour une manipulation, il cherchera rapidement une nouvelle victime, le maillon le plus faible. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui attirent les pervers narcissiques, tout simplement parce que les pervers narcissiques les repèrent immédiatement. Le maillon faible n'est pas forcément une faiblesse d'esprit. Le pervers narcissique, par son immaturité, va pervertir l'amour. Il ne peut pas s'en empêcher. Il pervertit tout ce qu'il touche. Déjà en le transformant en utilité. Pour lui, par habitude, si vous l'aimez, c'est que vous avez besoin de lui comme on a besoin d'une chose. Il va donc se rendre utile. Il va s'arranger pour ressembler exactement à ce dont vous avez besoin, coller exactement à ce que vous recherchez. Et pour ce faire, rien de plus facile, il suffit de demander. Rappelez-vous, ingénierie sociale. Il va discuter avec vous et poser quelques questions. Il ne faut pas plus d'une dizaine de questions pour savoir à qui l'on a affaire. Il suffit de trouver une personne ouverte, à l'écoute, sachant se remettre en cause. Et si le pervers narcissique est une femme, jouer la jouvence à l'effaroucher fonctionnera à merveille. Les hommes adorent être des chevaliers blancs. Et pour le reste, par mimétisme, il se calera sur vous afin d'aimer les mêmes choses que vous. Ce mimétisme n'est que de l'ingénierie sociale. Il n'est là que pour servir ses intérêts et atteindre ses objectifs. Maintenant qu'il s'est intégré dans le groupe, il fait partie de notre univers. Et c'est là que les ennuis commencent, aussi bien pour nous que pour lui. Les ennuis commencent pour nous, parce qu'ils ont commencé pour lui. Rappelons ce qui s'est passé pour en arriver là. Il a vécu une insécurité lors de son enfance, soit par défaut, soit par excès, se sentant alors incapable, dans les deux cas, de se penser à la hauteur des attentes d'autrui et liant dans son esprit l'amour de ses parents à sa réussite, l'amour des parents étant lié à la peur de l'abandon et la survie. C'est donc un individu perpétuellement aux abois et aux aguets. À notre contact, tout narcissique qu'il est, il doit désormais construire son image. C'est important pour lui, pour se sentir en confiance. C'est du moins ce qu'il pense. Et son image est, à son image, rigide et artificielle. Et ce qui est artificiel nous mettent immédiatement en alerte. Il doit donc ruser, c'est-à-dire déjouer systématiquement les mécanismes de défense inhérents à l'altérité. Nous pouvons refuser d'agir selon son plan, ses intérêts, ou comprendre sa vraie nature. Il va donc s'évertuer en permanence à gérer l'un et l'autre simultanément. Oui, dans sa tête, c'est très compliqué. Sans comprendre exactement la mécanique d'autrui, il perçoit toutefois par essai et erreur qu'il existe une altérité et est capable de s'y adapter. Non pas pour l'avoir comprise, mais pour l'avoir apprise par cœur. Mais le par cœur ne fonctionne pas toujours, car les humains n'étant pas des machines, ils ont parfois des réponses inappropriées. Les journées ne durant que 24 heures, nous nous fatiguons. Nous pouvons être de mauvaise humeur et donc momentanément peu collaboratifs. Il arrive aussi que notre façon de faire ne soit pas celle attendue parce que nous avons notre propre cheminement intellectuel pour comprendre le monde qui nous entoure et notre propre façon de résoudre les problématiques qui se posent à nous. Et notre imperfection à correspondre à ses attentes le met en péril. Pourquoi se sent-il en péril Parce qu'il a besoin de nous pour atteindre ses objectifs. N'oublions pas, s'il agit et qu'il échoue, alors il ne sera pas à la hauteur. Il vaut mieux laisser les autres faire. Et il faut s'assurer qu'il fasse de la bonne façon. Et pour s'en assurer, pour garantir ce qui est habituellement inconsistant, il n'y a qu'une seule méthode, la manipulation. Il a manipulé le groupe pour s'y intégrer en gardant un profil bas, il va user de la même stratégie en l'adaptant un peu. Même s'il aime être reconnu pour ses réalisations, il ne veut pas qu'on puisse savoir à quel point il triche sur la confiance qu'il a en lui. Ce n'est pas anormal, nous le faisons tous. Nous cachons tous nos faiblesses, nos fragilités et nos doutes aux autres. Nous ne nous épanchons que lorsque nous sommes en confiance avec la famille ou les amis. Mais le pervers narcissique n'est jamais en sécurité nulle part. Il doit donc se cacher en permanence. Et dans la manipulation, le problème, son plus gros problème, est notre intelligence. Parce que le cerveau est taillé pour identifier les incohérences, il repère immédiatement ce qui semble étrange, inhabituel, inconsistant. Si le travail du pervers narcissique est efficace, manipuler durablement une personne est compliqué et prend du temps. Et vous savez ce qui est encore plus compliqué Manipuler deux personnes simultanément. Car avec leurs deux intelligences combinées, elles peuvent repérer plus facilement les éléments qui ne jouent pas. Et il n'y aurait rien de plus terrible pour lui que l'on révèle son vrai visage. Il lui faut donc éviter à tout prix que cela n'arrive. C'est vital. L'union faisant la force, rien ne le stresse plus que la force du groupe. Vous voyez le paradoxe Il a besoin des autres pour exister. Il a besoin du groupe. Mais la force du groupe le met en péril. Il va donc s'évertuer à le dissoudre. Ainsi, pour arriver à ses fins, le pervers narcissique cherchera à identifier une victime, un individu réceptif car de bonne volonté, pour ensuite l'isoler afin qu'il ne soit plus influencé par les autres. Et lorsqu'il y a plusieurs intervenants, il cherchera... à à se placer au milieu, afin d'être le chef d'orchestre et de contrôler l'information et les arguments. Il jouera aussi le rôle du souffleur, du coach. Il dira à chacun ce qu'il doit dire pour garder un maximum de contrôle. Il ne communiquera qu'avec une personne à la fois. Progressivement, il isole les individus les uns des autres. Et pour cause, ils pourraient se rendre compte ensemble de qui il est vraiment. Petit à petit, l'étau se resserre. Vous vous retrouvez Isolé, vous ne pouvez pas penser autrement qu'à travers lui, selon sa vision à lui, sa version, ses arguments. Et c'est d'autant plus facile lorsque vous aurez été affaibli par des disputes et des attaques constantes qui vous auront fragilisé. Et pour vous isoler, il n'hésitera pas à vous brosser des portraits péjoratifs ou négatifs des autres pour que vous vous en méfiez et que vous vous en écartiez, histoire de ne pas subir leur mauvaise influence. Entendons-nous bien, il faut comprendre une mauvaise influence pour ses plans, à lui. Une fois qu'il a réussi à vous isoler, ou plus généralement à isoler chacun du groupe le plus possible, il va s'attarder sur les individus les plus réceptifs, toujours avec la même méthode. La manipulation revêt différents habits, possède différentes facettes, mais grosso modo, il y a quatre piliers essentiels. Le mensonge, la carotte et le bâton, l'évitement, la culpabilité. Le pervers narcissique ne sait pas prendre de risques autrement que lorsqu'il en a besoin pour manipuler. Il ne prend donc aucun risque pour les stratégies de manipulation. Il a simplement pris le temps de mettre en place des stratégies d'une implacable maîtrise et d'une très grande efficacité. Si efficaces qu'elles sont quasi universelles. Maintenant que nous avons notre individu, voyons donc comment il œuvre et comment il s'y prend concrètement au quotidien pour arriver à ses fins. En soi, ce n'est pas son côté narcissique qui est le plus significatif, car s'il n'était réduit qu'à sa seule expression de son narcissisme, il ne serait pas très dangereux et facilement identifiable. Non, son danger n'est pas le quoi, mais le comment. Comment s'y prend-il que ce soit pour construire son image ou manipuler les autres, le pervers narcissique est un maître dans l'art de la manipulation. La manipulation est d'autant plus facile que l'être humain est un animal social. Et l'animal social a un défaut, il doit faire confiance. Les journées ne faisant que 24 heures, on ne peut pas vérifier tous les arguments des individus du groupe. On prend des raccourcis. On vérifie que la forme soit valide, que les propos paraissent cohérents. Et tant qu'il n'y a rien pour nous alerter, nous ne cherchons pas plus loin. C'est pour cette raison que certains escrocs attaquent des entreprises par ingénierie sociale. Ils s'attaquent à notre plus gros point faible, notre confiance par défaut, le bénéfice du doute. Et nous devons alors apprendre à ne pas faire confiance. Ça requiert à la fois un apprentissage et une attention constante. Et c'est idéal pour le mensonge. Cette confiance est le point faible qu'il faut exploiter pour arriver à ses fins. Grâce au mensonge, on peut construire une réalité qui permettra d'influencer l'autre en construisant une fausse réalité commune. Et le pervers narcissique le sait, car il l'a appris à force d'essai d'erreur. Il a remarqué cette qualité car c'est une qualité et la retourne à son avantage. Rappelez-vous, le pervers narcissique transforme toutes les qualités en défauts, tous les points forts en points faibles. Par une succession de mensonges, il va construire une réalité différente, pas forcément fausse, mais pas complètement vraie non plus. Suffisamment fausse pour nous influencer dans la direction désirée par le manipulateur. Une manipulation très progressive. C'est pour cette raison qu'on ne le voit généralement pas venir immédiatement. Sauf, bien entendu, si on sait le reconnaître. Cependant, nous ne sommes pas idiots. Nous ne faisons pas confiance aveuglément. Notre cerveau est aguerri. Il cherche à repérer les incohérences qui devraient nous alerter. Donc, pour rendre les mensonges encore plus crédibles, pour passer sous les radars, le manipulateur va introduire des vérités au milieu des mensonges. Comme ça, s'il nous prenait l'envie de vérifier, il couvre ses arrières. Il donne un semblant de vérité. Il va même jusqu'à nous offrir, clé en main, la solution en nous mettant au défi de prouver qu'il a tort et en s'assurant bien de nous diriger vers les points forts de son histoire et non les points les plus fragiles. Ce qui est bien dans le mensonge est que vous n'avez généralement pas d'autre effort à faire que de prétendre. Et si la preuve repose sur un élément physique, il suffit de faire le minimum du minimum pour donner l'illusion. Avec le temps, à force de s'exercer, il devient maître dans l'art de mentir. Il élabore des plans pour parer à toutes les éventualités. Il a réponse à tout, c'est facile, à chaque question, une réponse. Il sait répondre si vite que vous n'y verrez que du feu. Il répond même trop vite parfois à des questions qui auraient besoin de réflexion. C'est un des petits détails qui peuvent le trahir. Cependant, nous ne sommes pas toujours suffisamment collaboratifs. Nous l'avons vu dans la première partie, il ne comprend pas la nuance et donc la subtilité. Il a donc toujours tendance à exagérer. Parce qu'il devra parfois trop en dire au risque de se dévoiler, ou tout simplement parce ce que nous voulons faire à notre façon, ou parce que notre inconscient tente de lui résister dans une situation douteuse. Et c'est là que les autres facettes entrent en jeu. Quand nous refusons de collaborer promptement, il faut nous forcer à le faire par tous les autres moyens possibles. Le pervers narcissique n'hésite donc pas à abuser de ses méthodes pour nous forcer à faire ce qu'il veut que nous fassions. Il nous promet une récompense si nous allons dans son sens et une punition si nous nous en écartons. C'est pour cette raison que nous avons toujours cette impression de chaud et de froid. Il ne cherche pas à nous perturber, même si c'est le cas. Mais c'est juste le résultat de son incompréhension de notre façon de fonctionner. Et comme il ne comprend pas, il n'arrive pas à doser avec subtilité. Dès qu'on lui oppose un doute, il pense que son jeu est découvert et passe à l'attaque. Mais quand il passe à l'attaque, nous faisons un pas de retrait, par réflexe défensif, ce qui entraînera un manque de collaboration de notre part et un effort supplémentaire de sa part pour nous convaincre ou nous obliger. Et donc il revient à la méthode douce, et ainsi de suite. L'effet pervers de cette méthode est dans sa déstabilisation. La déstabilisation requiert un temps pour se rétablir, se rétablir, reprendre ses esprits, prend du temps et de l'énergie cognitive. Et plus nous utilisons cette énergie, plus nous nous fatiguons. Plus nous nous fatiguons, plus nous nous affaiblissons. Et plus nous nous affaiblissons, plus nous sommes manipulables. Ne pensez pas que vous êtes assez fort pour y échapper. Nous pouvons tous tomber dans le piège. C'est pour cette raison qu'un contact prolongé avec un pervers narcissique conduit généralement les individus à une très grande confusion qui passe de l'extérieur pour de la naïveté. Cependant, nous l'avons dit, le pervers narcissique ne comprend pas l'altérité. Il sait qu'elle existe et tente de composer avec. Et parfois, ça échoue. Et lorsqu'elle échoue, il possède une stratégie de repli, l'évitement. Le pervers narcissique est également un maître dans l'art de l'évitement. S'il faut retenir une formation, une seule, c'est bien celle-ci. Ce n'est pas la plus importante, ce n'est pas la plus désagréable, ce n'est pas la plus dangereuse, mais c'est la plus significative. Nous l'avons dit, une personne mature qui agit est une personne qui prend des décisions. Or, prendre des décisions, c'est s'exposer au risque de se tromper, et le narcissique ne peut pas supporter de se tromper. Alors il fera tout pour éviter de se tromper, et donc de prendre des décisions. Il tentera de les éviter au mieux. Quand il agit, ce n'est jamais pour faire une chose, mais juste pour donner une illusion sur une autre chose. Et quand il peut éviter une situation ou une action et qu'il a quelqu'un pour le faire à sa place, il ne va certainement pas se priver de l'utiliser. La fin justifie les moyens. Et si le moyen c'est vous, ça lui convient parfaitement. L'évitement est la réponse par excellence d'un pervers narcissique qui botte en touche. Il n'a pas envie de faire, et on attend pourtant de lui qu'il fasse. Alors il va jouer la montre, il va gagner du temps, parce que le problème peut se résoudre de lui-même, ou le temps de retourner les événements à son avantage, parce que nous pouvons oublier ou tout simplement nous impatienter et décider d'agir par nous-mêmes. Et si jamais la situation devient trop oppressante, il reste la bonne vieille méthode de la dispute afin de détourner l'attention. Une bonne dispute bien placée et le sujet principal, principal pour lui, deviendra le cadet de vos soucis. Nous l'avons vu, la méthode du bâton. Aborder un sujet qui lui est désagréable attirera immédiatement des représailles pour nous dissuader de recommencer. Ou alors, il reste la culpabilité. Cette stratégie de manipulation fonctionne d'autant mieux que nous culpabilisons tous très facilement. Et plus nous sommes sociables, agréables, sympathiques, plus nous culpabilisons facilement et plus nous sommes des proies faciles pour les pervers narcissiques. Nous culpabilisons si rapidement que c'est probablement sa stratégie la plus appréciée. Elle est l'inverse du mimétisme. Elle consiste à rejeter sur l'autre la responsabilité de ses propres problèmes. Mais cette stratégie ne prend pas simplement sa place lorsqu'il s'agit d'arriver à ses fins, mais aussi dans l'évitement. Rappelez-vous, le pervers narcissique souffre de notre présence. Par défaut, il nous considère donc comme responsables de ses malheurs et de sa situation. Donc s'il nous rend responsables, ce n'est pas forcément pour obtenir quelque chose de nous, mais juste parce qu'il nous considère réellement comme le responsable. Et s'il nous considère responsables de ses malheurs, sa vengeance sera terrible et sans limite. Nous avons vu sa personnalité et ses stratégies. De sa personnalité découlent des stratégies, mais ces stratégies sont des actions concrètes dans le réel, des actions que nous pouvons voir, sentir et toucher. Cela veut dire qu'il y a des implications pour lui et pour nous. Voyons en premier quelles sont les implications pour notre sujet d'étude. Un individu mature est capable de conserver la maîtrise de son tempérament. L'immaturité ne permet pas de garder la maîtrise avec comme conséquence d'être assez impulsif. Contrairement au simple escroc qui peut prendre son temps pour mettre en place sa manipulation, le narcissique est incapable de se projeter sur le long terme. Il a besoin de tout, tout de suite. Il ne s'engagera pas dans une activité dont l'objectif à terme sera un effort personnel quotidien pendant 5 ou 10 ans. C'est aussi pour cette raison-là que le narcissique ne réussit jamais sur le long terme, sa carrière étant généralement faite de coups d'éclat et de déchéance. Il a donc une frustration constante qui s'intensifie avec le temps qui passe. Son besoin vital de ne pas se sentir abandonné implique de prouver qu'il est digne de l'admiration qu'on a pour ses réussites. Il a donc une obligation de réussite immédiate. Ce besoin n'est pas anormal. Les publicitaires le connaissent aussi. Une marque, quelle qu'elle soit, doit en permanence travailler sa visibilité pour ne pas tomber dans l'oubli. La stratégie est la même pour le narcissique. S'il n'a pas de réussite régulièrement, il sera oublié. Et l'oubli est vécu comme un désamour. L'amour est une façon de le réassurer, de lui prouver qu'il compte, qu'on est attentif, qu'on ne l'a pas oublié et qu'il est le sujet de nos attentions. La conséquence de cela, donc, il a une énorme difficulté à se projeter dans l'avenir. Pour lui, une projection dans deux ou trois ans est inconcevable. Pour cette même raison, votre prudence ou votre confiance est souvent source de frustration pour lui, qu'il qualifie de lenteur. Votre lenteur l'empêche d'être reconnu. Pour vous forcer à agir tout en discrétion, il va utiliser la panique. Il a besoin que vous agissiez immédiatement, parce que c'est vital, pour tout un tas de raisons. Il peut le justifier, vous aurez du mal à le vérifier. Et c'est bien normal. Le temps que vous passez à vérifier, vous ne le passez pas à agir en son sens. Ça vous rend d'autant plus lent. Il lui faut de l'action, surtout la vôtre. Être le sujet de l'attention, ça implique d'être jaloux. Le pervers narcissique est généralement très jaloux, surtout dans ses relations sentimentales. Mais si nous ne le voyons que dans les relations sentimentales, c'est parce que ces dernières ont des caractéristiques qui leur permettent d'être acceptées comme telles. Le pervers narcissique est jaloux de tout le monde, surtout de ceux qui sont mieux que lui parce que ces derniers attirent le regard et entrent en compétition alors il lancera soit une campagne de diffamation, soit il s'engagera dans une compétition pour montrer qu'il vaut encore mieux. Ou les deux. Mais comme il est impatient, la compétition sera brutale, explosive, mais de courte durée. Vous l'aurez compris, la raison est assez simple, la peur d'être abandonné. Pas besoin d'en dire plus sur la jalousie. Nous savons tous à quoi cela ressemble, à l'exception que le pervers narcissique va encore plus loin et n'hésite pas à franchir très rapidement les limites inacceptables de la violation de la vie privée en surveillant l'objet de ses désirs et de sa crainte par tous les moyens à sa disposition, même les plus terribles. En plus de maltraiter l'autre pour se rendre justice, le pervers narcissique supporte très mal l'affront. Toute atteinte à sa personne met en évidence et révèle aux yeux de tous ses échecs ou imperfections, et donc sa vraie nature. Pour le coup, il cherchera très probablement à se venger, de la même façon qu'il le fait dans la vie privée. Mais ce comportement n'est pas exactement le même que celui induit par le besoin de justice. Là, en plus de rendre coup pour coup, il s'agit d'envoyer un message fort pour dissuader les autres de venir lui chercher des poux dans la tête, et ainsi d'utiliser la peur des représailles comme moyen de dissuasion. Tous les moyens seront donc bons pour se venger. La méthode préférée est généralement l'humiliation publique, en envoyant des preuves de votre vraie nature à toutes les personnes que vous fréquentez, parents, amis, employeurs, collègues de travail, tout le monde y passe. Mentir requiert beaucoup plus d'énergie que dire la vérité. Et mentir en permanence fatigue en permanence. Et cette fatigue cause un stress. Personne ne peut vivre dans le stress perpétuel. Donc le pervers narcissique relâchera tous ses efforts sitôt que la situation le permettra, c'est-à-dire très rarement. En attendant, il vit un stress constant qui le fatigue, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais cela participe à sa mauvaise humeur et ses explosions de rage. Son impulsivité, c'est un facteur aggravant. Mais une autre conséquence également est que le pervers narcissique manque très souvent d'énergie, voire semble inquiet plus que de raison. Vous le verrez par des petites tics comme se ronger les ongles, tirer quelques cheveux de son crâne ou des poils de ses sourcils. Et lorsque tout va bien, que vous êtes au calme, ce tic ne disparaît pas, bien au contraire. Prenons un exemple en imaginant une situation concrète. Si le pervers narcissique étend son art dans tous les domaines de sa vie, il y en a dans lequel il peut exceller. La vie privée. Vivre avec un pervers narcissique est probablement ce qu'il y a de pire, car le foyer est un endroit qui doit être un lieu de repos, le lieu où l'on pose les armes, où l'on abaisse ses défenses. Or, la perversion n'est pas une stratégie de défense par opposition, mais par compensation. L'opposition impliquerait que plus le danger est présent, plus nous cherchons à nous y opposer. La compensation fonctionne à l'inverse. Il faut maintenir un niveau normal de tension, et lorsque cette tension baisse, il faut en générer artificiellement, pour la simple et bonne raison que la souffrance induite par les autres existe en permanence et qu'il faut pouvoir justifier la vengeance. Donc tous les moyens sont bons pour provoquer des disputes, car une dispute, c'est une occasion de plus pour vous rendre responsable de la mauvaise ambiance. Ainsi, lorsqu'on est chez soi, sans armes, ni haine, ni violence, c'est là que le pervers narcissique peut se déchaîner. Par son vécu, les relations aux autres ne sont qu'utilitaristes, car c'est le seul exemple qu'il ait eu dans son enfance, ou bien c'est comme cela qu'il l'a perçu. Une fois adulte, cette conception de l'amour ne change pas, et la relation amoureuse reste, à ses yeux, purement comptable et utilitariste. Un sou est un sou. On ne fait rien si on n'est pas certain d'avoir l'équivalent en retour. Oui, le pervers narcissique ne vous aime pas. Il ne vous aime pas et ne vous aimera jamais. Pas tant qu'il se sentira en insécurité. Parce que aimer, c'est faire confiance. Il vit trop d'insécurité pour faire confiance à qui que ce soit. Et le plus grand problème de l'amour est d'être imprévisible, ce qui est déstabilisant en soi. Cependant, comme il est comptable, un comptable méprisant, il pense en plus que vous ne pourrez pas non plus l'aimer gratuitement. Et si vous ne l'aimez pas, alors vous n'aurez aucune raison de le fréquenter. Et il se retrouvera tout seul. L'amour de l'autre est vital pour lui, afin de ne pas se sentir rejeté. Alors, il va faire comme il a toujours fait, il va faire semblant. Il va tenter de vous donner l'impression qu'il vous aime, pour pouvoir mieux vous reprocher ensuite de ne pas l'aimer assez en retour, pour mieux vous faire culpabiliser de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez gentil assez humain. Mais cet arbour perverti ne dispense que de la souffrance. À l'image de ses parents, pour lesquels rien n'était jamais assez bien, vous ne ferez jamais assez bien. Tant que vous faites mal les choses, ça le rassure, car il se dit qu'il n'est pas le seul à être minable. Et il peut alors exploiter la seule stratégie qu'il connaisse, celle qui lui a été enseignée par ses parents. Vous vivrez alors dans une montagne russe émotionnelle, et donc, vous subirez un jeu constant du chat et de la souris en permanence. Il vous tiraille dans tous les sens, avec des sentiments contradictoires afin de vous perturber. Mais ce n'est pas pour vous torturer, c'est juste utilitariste. Par exemple, si un homme et une femme sont mariés, que l'homme est un pervers narcissique, bien entendu, elle sera malheureuse par son comportement. Pour s'en sortir, il la mettra au défi de divorcer. Si tu n'es pas heureuse, tu peux demander le divorce. Pourquoi Parce que si cette femme demande le divorce, alors elle devient la personne qui part, qui abandonne son partenaire. Elle devient de fait la méchante. Elle devient celle qui quitte le foyer et abandonne les autres. Et il ne se gênera pas pour se plaindre auprès de son entourage et de raconter à quel point elle l'a abandonné, lui. Après tout ce qu'il a fait pour elle, elle n'a aucune gratitude. Et si elle ne divorce pas, alors c'est qu'elle n'est pas aussi malheureuse. Ou bien, c'est parce que cette situation est acceptable pour elle, malgré ses plaintes. Les plaintes sont donc largement exagérées. Mais il ne faut pas oublier que le pervers narcissique est un manipulateur. Il la mettra au défi de partir, tout en s'arrangeant pour la décourager de le faire. Il s'arrange toujours pour gagner en toutes circonstances. On décrit souvent le pervers narcissique comme un prédateur. Il n'en est techniquement rien. Il s'agit d'une sangsue qui s'accroche et lutte pour sa survie en aspirant les qualités et les efforts des autres. Ce ne sont qu'une succession d'actes désespérés, et c'est l'énergie du désespoir qui le rend d'autant plus dangereux qu'il n'a rien à perdre. Le pervers narcissique est un poison. Il tente de pervertir tout ce qu'il touche. Par l'isolement qu'il vous impose, le contrôle, l'humiliation, il peut mettre votre vie en danger. Sauf dans quelques rares cas, il ne s'attaquera pas à vous frontalement. Votre point fort étant aussi votre point faible, vous êtes votre plus grand danger pour vous-même. Vous risquez de vous révolter contre vous-même. En cela, le pervers narcissique est dangereux, pour cette raison-là. Si vous retournez cette violence contre vous, il n'y aura personne pour vous rendre justice. Ça passera inaperçu. Le vrai danger est là. Face au stress, il y a trois façons de réagir. L'adversité. On fait face à la source du stress et on réagit en la combattant, par exemple par la force physique. Mais la loi interdit malheureusement toute forme de violence physique, surtout si vous êtes un homme. Et le pervers narcissique vous fait payer très chèrement l'adversité, en vous attaquant systématiquement à la moindre résistance, juste pour vous épuiser. La fuite. On fuit la source du stress pour ne plus y être soumis. Mais le pervers narcissique vous dissuade de partir d'une façon ou d'une autre, parce qu'il a besoin de vous pour exister. Et enfin l'inhibition. On fait le dos rond afin de se faire tout petit, de passer au travers, de faire comme si ça n'existait pas. C'est généralement le résultat, la conséquence, de la stratégie de manipulation et de dissuasion du pervers narcissique, annihiler toute résistance et nous rendre corvéables, dociles. Cependant, seules les deux premières méthodes peuvent diminuer notre stress. La troisième ne fait rien d'autre qu'attendre et si la source du stress augmente la tension alors le stress vécu augmente et un pervers narcissique ne relâche jamais la pression rappelez vous que c'est une stratégie de compensation plus vous tenterez d'apaiser les tensions plus la compensation sera intense Et cette méthode d'inhibition, en présence d'un abuseur, ne résout donc aucun problème. La tension augmentera jusqu'à ce que l'élastique craque. En cela, le pervers narcissique est dangereux. Alors, comment s'en protéger Tout d'abord, il faut savoir l'identifier. Nous avions dit au début que nous allions procéder en sens inverse. Plutôt que de partir de la définition, expliquer le fonctionnement du personnage pour en arriver à sa définition. Nous sommes maintenant prêts. Le pervers narcissique se caractérise généralement par une communication floue, un changement fréquent d'opinion, des mensonges, de la jalousie. Une incapacité à avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes. Une incapacité à reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui. Une quête continuelle de reconnaissance ou de succès. Avoir plusieurs visages le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié. N'avoir aucune conscience du mal qu'il provoque, auquel nous pouvons ajouter maintenant la difficulté de se projeter dans l'avenir et de céder facilement à la panique. Nous avons maintenant toutes les cartes en main pour comprendre ce qu'est la perversion. Une inversion de valeur qui se traduit jusque dans sa vision du monde. Paradoxalement, ce n'est pas son narcissisme qui va le trahir, mais sa perversion, cette inversion de valeur. Car s'il y a inversion de valeur, c'est qu'il y a une valeur quelque part à exploiter. Le plus gros danger du pervers narcissique, c'est vous. Plus vous serez intelligent et intuitif, plus vous serez aisément manipulable. Mais ce qui fait votre point faible est aussi votre point fort. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre tête pour le démasquer. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il passe son temps à brouiller les pistes. Et pour brouiller les pistes, il fait comme tout bon prestidigitateur. Il attire l'attention loin de son tour de passe-passe. Le meilleur moyen de l'identifier est donc de porter attention aux petits détails. Et pour l'identifier, il ne faut donc pas porter votre attention sur son narcissisme, qui est la partie la plus visible, mais sur sa perversion. C'est pour cette raison que nous avions gardé la définition populaire en mémoire, pour ne pas oublier cette stratégie car les psychologues se concentrent sur la dimension narcissique qui reste très difficile à identifier, surtout chez les narcissiques vulnérables. Il faut donc faire le contraire. Il est très difficile de reconnaître un pervers narcissique, surtout quand on n'y est pas habitué. Et quand on en a un à côté de soi, il est déjà trop tard pour se rendre compte qu'il nous manipule. Le meilleur moyen de le reconnaître, pas généralement par les autres. Ce sont eux, vos amis, votre famille, qui sauront vous dire qu'il y a un problème. Bien entendu, le pervers narcissique tentera de vous éloigner d'eux. Mais tant que vous garderez un contact, vous pouvez vous en sortir. Pire, pour désactiver le pervers narcissique, arrangez-vous pour ne jamais être seul en tête à tête avec lui. Soyez toujours accompagné d'au moins une personne, un témoin. Cependant, en cas de doute, il y a des signes qui ne trompent pas, car un manipulateur se dévoile toujours à sa façon. Il suffit de savoir où regarder, c'est subtil, il faut être très attentif. Pour faire simple, rappelez-vous, un pervers narcissique, ça ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Je pourrais vous faire la liste des différents signes qui permettent de les identifier, mais la liste exhaustive serait beaucoup trop longue et contre-productive, et apporterait trop de confusion. Il existe cependant une méthode simple, une méthode pour les gouverner tous, une méthode pour les trouver tous, une méthode pour les amener tous, et à la lumière les exposer. Ce qui caractérise le vivant est la théorie de la forme, le tout est supérieur à la somme des parties. En langage clair, ça veut dire que lorsqu'on est plusieurs, on est plus fort que tous pris individuellement les uns les autres. De là découle une règle simple. Éloignez-vous de toute personne qui vous tire vers le bas. Et le pervers narcissique vous tirera en permanence vers le bas. Comprenez-le, soit il doit être meilleur que vous, et comme il n'a pas confiance en lui, il n'aura jamais l'impression de l'être. Soit il vous tire vers le bas pour n'avoir aucun effort à faire de son côté, pour arriver à ses fins. Pourquoi se priver Donc il vous tirera vers le bas. Conséquence, en sa présence, vous n'aurez jamais l'impression de faire assez bien ou d'être à la hauteur. Si vous avez cette impression au contact d'autrui en permanence, c'est vous le problème. Si vous n'avez cette impression qu'au contact que de quelques rares individus, ce sont eux le problème. Fuyez-les. Si vous ne pouvez pas, limitez les contacts avec eux. Ne leur dites rien de personnel. Ne leur parlez pas. Ne vous retrouvez jamais seul avec eux. Toujours avec un témoin. Ceci est valable pour toute interaction avec un individu. Si vous en trouvez un, ne tentez pas de faire changer ou de l'ouvrir les yeux. Nous ne pouvons rien faire pour sauver un pervers narcissique. Il est condamné. Nous sommes impuissants. Tant que son système de défense court-circuit de sa culpabilité, il ne se passera rien. La seule solution est de partir. Vous passerez pour le méchant dans sa prochaine histoire. Et il continuera à faire souffrir d'autres personnes après vous, sans que personne ne puisse jamais l'arrêter. Ça peut paraître injuste, mais dites-vous bien que la souffrance qu'il fait subir aux autres est mille fois moins pire que celle qu'il subit au quotidien, car lui n'aura jamais un seul moment de répit, jamais un seul endroit où se cacher pour y être en sécurité. Si vous ne pouvez pas partir et que vous devez le supporter, car c'est un collègue de travail ou un membre du foyer, vous devez interagir le moins possible avec lui. Son plus grand pouvoir est la parole. Il ne sait faire que ça. Tout est faux. Pas une seule question n'a pour but d'apprendre à vous connaître. L'objectif est toujours de trouver votre point faible. Ce qui fait de vous un individu humain, attentif, respectable, collaboratif, pour le retourner à son avantage, à lui, contre vous. Un point fort pour lui est un point faible pour vous. Ne lui laissez pas l'occasion de vous manipuler. Moins vous lui en direz, moins il pourra se saisir des informations contre vous. Si c'est un membre du foyer, vous pouvez simplement ne plus lui parler du tout. Gardez vos émotions pour vous. Même s'il dit ou fait quelque chose de blessant, il le fera sûrement pour vous tester. Ne laissez rien transparaître. Faites comme si vous n'aviez rien vu ou encore mieux qu'il n'existait pas. Il n'y a rien de plus blessant pour un narcissique que d'être invisible. Ne cherchez pas à vous opposer à lui. Si vous l'avez repéré, dites-vous bien qu'il a des atouts dans sa manche et qu'il sera allé ressortir le moment opportun. Il aura convaincu une autre personne que vous êtes contre lui, que vous lui en voulez alors qu'il n'a rien fait. Ça se retournera contre vous. Passez votre chemin, c'est plus sûr et plus sage. C'est malheureux, mais vous ne pouvez rien faire contre lui. Il gagne toujours. N'oubliez pas qu'il est poussé par la survie et le désespoir. Vous avez une vie à vivre, vivez-la sans lui. Sans rien dire, ne faites rien comme il veut. Il tentera de mettre le feu aux poudres pour vous forcer à agir ou à réagir. Mais ne cédez pas à la panique et gardez votre sang-froid, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse. Il tentera de vous mettre au défi de lui prouver qu'il a tort, n'entrez pas dans son jeu. Il tentera de vous culpabiliser, restez droit dans vos bottes et ne vous excusez pas. Nous venons de le voir ensemble. Le pervers narcissique est un vrai poison. Il pervertit tout ce qu'il touche, il fait souffrir toutes les personnes qu'il rencontre. Et il n'y a rien pour l'arrêter, aucun juge pour l'enfermer, aucun psychiatre pour le soigner. Le pervers narcissique cumule à lui seul les pires comportements antisociaux. Un seul d'entre eux doit vous alerter. Un seul d'entre eux est suffisant pour mettre un terme à toute communication et influence. Mais c'est parce qu'il sait utiliser habilement le bénéfice du doute que nous nous le faisons avoir et que nous en arrivons à tolérer l'intolérable. Bien entendu, si vous avez subi son influence, vous culpabiliserez. Vous penserez que vous avez été idiot. Vous n'avez rien vu alors que les signes étaient évidents. Là, juste sous vos yeux, il suffisait d'additionner les éléments. Mais c'est aussi oublier pourquoi vous êtes tombé dans son piège. Parce que vous êtes une bonne personne et que vous possédez des caractéristiques que beaucoup d'autres n'ont pas. Cette relation est doit vous permettre de comprendre ce qui a joué contre vous, d'affûter votre esprit à reconnaître les abuseurs et les manipulateurs, à comprendre votre vraie valeur et aussi repérer la vraie valeur chez les autres. Vous aurez gagné en clairvoyance. Vous saurez reconnaître non pas les pervers narcissiques, mais aussi toute personne ayant une de ces caractéristiques Certes, si vous avez souffert, vous serez tenté de vous venger du mal qui vous a fait subir ou, dans une moindre mesure, l'empêcher de faire souffrir un autre. La meilleure vengeance contre le pervers narcissique est de l'ignorer, de passer son chemin et de vivre sa vie. Si votre cauchemar s'interrompt, rappelez-vous que son calvaire, à lui continuera sans jamais s'arrêter. Il échouera toutes ses relations pour être finalement fui de tous, abandonné de tous. Il a peur d'être abandonné, mais finira par se retrouver seul et subir de plein fouet son pire cauchemar. Depuis le fond de son cœur qui lui sert de prison, il échouera encore, et encore, et encore. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils comprennent que le problème vient de lui et pas des autres. S'il en est capable. Mais ceci est une autre histoire.